Pourquoi assurer son crédit à la consommation Il n'est pas rare d'avoir besoin d'un petit coup de pouce pour acheter un véhicule ou financer les études des enfants. Mais comment garantir le remboursement d'un crédit à la consommation en cas d'aléa de la vie, en cas d'arrêt de travail par exemple, ou encore de perte d'emploi Je suis Olivier, expert en assurance chez Société Générale et je vais maintenant répondre à vos questions sur l'assurance emprunteur. Concrètement, à quoi sert l'assurance emprunteur En fonction des conditions prévues au contrat, l'assurance emprunteur vous protège, vous et votre famille, des conséquences d'aléas importants de la vie. C'est une sécurité qui garantit le remboursement de tout ou partie de votre prêt, généralement en cas de décès ou perte totale d'autonomie, d'invalidité, qu'elle soit partielle ou totale, ou bien d'arrêt de travail. Chez Société Générale, vous pouvez également adhérer à l'assurance perte d'emploi. Votre protection dépendra alors des garanties choisies. Prenons par exemple le cas d'un client âgé de 40 ans qui a souscrit un crédit à la consommation avec l'assurance emprunteur pour financer un nouveau véhicule. En cas de décès, l'assureur Sogecap prendra en charge la totalité du capital restant dû sur le crédit. Ainsi, la famille pourra conserver le véhicule et se déchargera du remboursement du crédit à la consommation. L'assurance emprunteur est-elle obligatoire pour un crédit à la consommation non, cette assurance est facultative, mais elle est fortement recommandée. En cas de baisse temporaire de vos revenus, il est important de vous prémunir des difficultés à régler vos mensualités. Car rappelez-vous bien que, comme tout prêt, votre crédit à la consommation devra être remboursé. Quels sont les avantages des contrats Société Générale Première chose à savoir, vous pouvez souscrire un crédit et son assurance emprunteur en ligne, grâce à la signature électronique. Ensuite. Pour un crédit à la consommation inférieur à 20 000 euros, aucun questionnaire de santé n'est requis. Au-delà de ce montant, il peut vous être demandé. Autres avantages, les garanties prennent effet dès l'acceptation de l'offre de crédit ou après une période de carence si celle-ci est souscrite en cours de vie. Enfin, le tarif est fixe pendant toute la durée du prêt, même en cas de changement de situation professionnelle ou personnelle. Combien cela va me coûter Les tarifs varient selon l'âge de l'assuré, les garanties sélectionnées, et bien entendu, le montant emprunté. Prenons l'exemple d'un crédit à la consommation expresso de 10 000 euros souscrit avant 60 ans. Avec l'assurance emprunteur, couvrant les garanties d'essai, invalidité et incapacité de travail, la cotisation, qui s'ajoute aux mensualités, s'élève à 7 euros par mois. Pour le même crédit, souscrit entre 60 et 80 ans, la cotisation d'assurance serait de 16,30 euros. Est-ce qu'on peut modifier le contrat d'assurance d'un crédit en cours chez Société Générale, il n'est pas possible de modifier les garanties d'assurance pour un crédit en cours. En revanche, vous pouvez résilier votre contrat d'assurance quand vous le souhaitez. Dans ce cas, rapprochez-vous de votre conseiller pour trouver la solution la plus adaptée à votre demande. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance emprunteur. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.